Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Vous savez déjà développer une application, vous avez même déjà développé un jeu vous avez également développé des applications qui utilisent l'appareil photo, caractère et géolocalisation. Vous savez gérer des vues avec sans storyboard, avec ou sans autolayout en particulier le visual format language. Vous savez gérer euh, la rotation, les effets qui en jettent et puis aussi euh, le side by side. Vous savez gérer la délégation et vous connaissez un certain nombre de gadgets sympas que vous avez déjà utilisés dans vos applications géolocalisation, carte, appareil photo, album photo, créer adresse, localisation linguistique. Vous commencez à savoir ensemble de choses mais évidemment il y en a plus à savoir. Cette semaine nous allons nous intéresser à la structuration d'une application et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ce que vous imaginez. Et en partie on va parler de hiérarchie dynamique de vue. Au travers de UI Table View Controller et de UI Navigation Controller qui sont des catégorisation de contrôleurs et on va également s'intéresser, une fois qu'on a défini cette notion de hiérarchie de vue, à la coexistence de plusieurs hiérarchies de vue au sein d'une unique application. Voilà, aspirine et un petit peu de réflexion requise pour cette semaine. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.